Bonjour à tous, alors du coup on va commencer maintenant, euh, donc euh, je me présente, euh, je m'appelle Lucien, je travaille dans une coopérative informatique qui se nomme HBANG, on est basé sur Lyon et euh, on, nous on va faire euh, tout ce qui est euh, accompagnement euh, client de, de la définition de ses besoins jusqu'à la mise en place euh, du service euh, sur les serveurs et on va s'occuper de sa maintenance, du coup on, est, euh, on se veut prestataire unique. Euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour euh, de ce qu'est qu notre euh, coopérative. Euh, je vous présente Hugo qui m'accompagne, qui euh, est mon euh, voilà. euh, Du coup, aujourd'hui, on est venu pour euh, vous parler de Cold CMS, donc un outil euh, qu'on a développé euh, cet été ensemble, qui est encore à l'état embryonnaire, mais euh, qui est fonctionnel. Et donc, euh, on va vous expliquer un petit peu... Euh, le pourquoi du comment et, euh, et les détails de ce que tout ça implique. Donc, dans un premier temps, on va vous parler euh, donc de l'éco-conception, le concept de l'éco-conception, les enjeux de l'éco-conception et tous les enjeux euh, écologiques et environnementaux qui nous ont amenés à réfléchir à cette solution, à la mettre en place. Ensuite, euh, je vais vous parler des technologies utilisées euh, pour développer l'outil, enfin pour développer le service et on va vous parler aussi des optimisations qu'on a effectuées donc un peu plus dans le détail donc là on va vous parler surtout des statiques, c'est ce sur quoi on a travaillé Est-ce que, est que tout le monde sait ce que c'est quand je dis des statiques Tout le monde voit de quoi je parle ou pas Vous pouvez lever la main les gens qui ne voient pas Donc Super. Euh, les statiques, euh, c'est euh, tout ce qui euh, va être euh, des fichiers qui ne bougent pas. Par exemple, euh, du CSS ou euh, du JavaScript. C'est euh, ça va être mis, euh, ça va être géré dans un dossier et ça n'est pas censé bouger. On est juste censé s'en servir comme ressource. Voilà. Et ensuite, euh, je, on va vous exposer euh, des tests benchmark qu'on a effectués pour euh, euh, qualifier un petit peu notre produit et euh, voir un petit peu la différence qu'il y a entre euh, ce qu'on a développé et euh, un site plus classique en termes de performance. Donc les tests benchmark, c'est tout simplement évaluer euh, la, les différentes performances entre des, des services similaires pour faire des comparaisons et savoir euh, quels sont les gains euh, pour chaque. Donc euh, l'éco-conception, c'est euh, une notion euh, qui, est, euh, qui est venue euh, il y a quelques années en France, ça a été introduit par Green IT, c'est une association euh, qui euh, met énormément en avant euh, tout ce qui est euh, écologie dans l'informatique et écologie dans, dans plus, euh, de manière plus générale, euh, les services numériques. Donc dans son ensemble, ils vont faire beaucoup de prévention, ils vont aussi faire de l'accompagnement pour former les gens à l'éco-conception, pour concevoir de manière plus écologique un outil, en essayant de penser optimisation. Les enjeux de tout ça, de l'éco-conception et de tout ce qui va être environnemental en soi, c'est qu'il euh, y a eu pas mal de mouvements euh, ces dernières années en informatique. Et euh, notamment, euh, une, les pages web, en termes de, de poids, euh, elles ont un peu explosé. Euh, dans les années 90, une page web, euh, ça pesait euh, entre 200 et 300 k, pas plus. Aujourd'hui, la moyenne, c'est plutôt 2 mégas. Donc du coup, il euh, y a eu un, un gros boom. Et euh, de mémoire, une page web de 2 mégas, c'est le même poids que le jeu Doom. Du coup, euh, c'est vraiment gros. Euh, et nous, euh, ce sur quoi on s'est euh, concentré, et euh, là où on a vu des problèmes aussi, c'est euh, sur euh, tout ce qui va être web, et euh, notamment euh, gestionnaire de contenu. C'est des choses qui sont très très utilisées euh, en, utilisé en majorité euh, sur le web. Et euh, ces gestionnaires de contenu sont énormes, génèrent des pages énormes et avec euh, beaucoup de requêtes en base de données. Et, euh, et donc on s'est dit qu'on pourrait peut-être un peu revoir tout ça et euh, reprendre de zéro pour faire quelque chose d'un peu mieux. Du coup... Donc voilà, on a essayé de faire un outil pour casser un petit peu cette tendance-là de toujours faire plus gros et plus lourd, pour pas grand-chose. Donc on a lancé ce projet qui s'appelle CodeCMS, qui est un projet libre, que vous pouvez utiliser librement, donc allez à cette adresse-là et vous pouvez le cloner, le tester. Donc on va vous présenter ça. Donc les technos utilisées dans ce projet, c'est Django, donc qui est un framework web que vous devez tous connaître, j'imagine. Ça permet de créer des API ou créer des, des pages web classiques avec un ORM très bien fait, etc. Et par-dessus ça, on a Wagtail. Donc Wagtail, c'est un CMS, c'est le CMS Django avec le plus de stars sur GitHub. Donc c'est un CMS qui est très connu. En gros, c'est euh, un donc CMS, c'est Content Management System. Donc ça permet d'éditer des pages web euh, facilement euh, par quelqu'un qui n'est pas... Euh, qui ne connaît pas l'informatique. Donc tu as une interface, euh, tu remplis ton texte et hop, ça, ça, ça, le, ton site se met à jour. Quoi. Et la, le troisième projet, c'est Bakri. Donc euh, c'est inspiré de Django Bakri qui est en fait euh, un projet qui, à partir de, de vue de Django, euh, génère des pages HTML statiques. Donc ce que disait euh, euh, Lucien tout à l'heure, c'est qu'une euh, page HTML statique c'est quelque chose qui ne varie pas dans le temps, c'est un fichier qui est posé sur ton serveur et qui ne va pas bouger donc c'est facile à rendre pour un serveur. Et donc là ce qu'on va faire c'est que toutes les pages euh, qui sont sur notre site euh, vont être rendues statiquement par euh, Nginx qu'on va voir après. Et euh, le truc c'est qu'à chaque fois qu'on modifie euh, une page dans l'interface admin, on va régénérer ce fichier euh, HTML de manière à ce qu'il soit accessible par les clients. Et ce qui fait qu'on a juste euh, un accès à la base de données, c'est au moment de la génération du, de ce fichier-là, et pas à chaque fois que qu'un client demande euh, la page. Et donc tout ça, ça nous permet d'avoir des pages légères. <rire> donc oui, donc ces pages-là HTML sont servies par Nginx, qui est un serveur web euh, qui a été euh, testé, retesté, et qui est très très performant. Euh, donc une fois qu'on a toutes ces pages statiques euh, qui sont servies efficacement par euh, Nginx on a essayé d'aller un peu plus loin encore parce que là on a limité tous les accès côté serveur tous les, euh, euh, le Python donc, de Django s'exécute qu'une seule fois à la génération de la page euh, les requêtes à la DB ou à Redis ou je ne sais quoi sont effectuées qu'une seule fois mais euh, on a essayé aussi de réduire euh, tous les trafics entre le client et le serveur en réduisant au maximum les pages, la taille des pages qui, euh, qui sont transférées. Donc une des premières choses qu'on a fait, c'est réduire le CSS. Vous avez dû, tu, tous entendu parler de ça, c'est la, la minification CSS. Donc ce que ça fait, c'est que ça prend un CSS qui est lisible par un humain, par un programmeur, et euh, ça le réduit, ça enlève tout ce qui est euh, tout ce qui est à la ligne, tout ça. Donc c'est pas mal, ça donne des bonnes perfs euh, déjà, mais on peut faire mieux. Euh, on peut utiliser ce qu'on appelle clean CSS. Donc clean CSS, c'est un, un outil qui permet euh, de réduire la taille du CSS. Donc par exemple, là, on a deux balises body dans un CSS, deux, pardon, deux body. Et clean CSS, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever euh, la redondance dans ce code CSS en effectuant une fusion. Euh, voilà, donc là on a une ou deux lignes de moins. Euh, donc c'est déjà bien, on, on réduit pas mal la taille du CSS comme ça, mais on peut faire encore mieux avec un autre outil qui s'appelle Purge CSS, et cette fois ça va enlever le CSS qui n'est pas utilisé. Donc le problème euh, aujourd'hui dans le web, enfin un des problèmes, c'est qu'on utilise beaucoup euh, des, des frameworks CSS comme Bootstrap, Bulma, ou je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, euh, qui permettent d'appliquer de, euh, des classes à des... Euh, à des une balise HTML et de les formater de manière jolie comme ça. Le problème c'est qu'on utilise à chaque fois 10% de ce framework et qu'on se retrouve à servir tout ce framework au client alors que le client finalement, finalement il a besoin que de, voilà, de ces 10% de ce framework. Donc là PureCSS, CSS, ce que ça permet de faire, ça permet d'enlever une partie du CSS. Donc là dans l'exemple, la classe footer n'est pas utilisée dans le HTML, donc l'outil, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste supprimer cette partie-là du CSS. Euh, donc les résultats pour euh, tous ces fichiers CSS, euh, c'est que pour un fichier purgé, donc oui, nous on purge le fichier CSS avant de, euh, de faire un clean, parce que ça permet d'abord de réduire la quantité d'informations qu'on a dans le CSS avant de la factoriser. Donc c'est plus efficace, on a testé, c'est plus efficace dans ce sens-là. Donc déjà, un fichier purgé, on arrive à réduire sa taille d'environ 40%, et de cette taille-là, en faisant un clean CSS sur ce fichier-là, on réduit encore le fichier de 86%. Et donc, sur notre instance de code CMS euh, à HBANG, euh, le fichier CSS avec notre CSS euh, custom qu'on a rajouté, il fait en tout 26 kg, donc c'est plutôt euh, raisonnable. Une autre opération qu'on fait sur les fichiers statiques, c'est la minification HTML. Donc ça c'est assez simple, c'est juste, euh, dans un fichier HTML, on a beaucoup d'espaces qui sont inutiles, beaucoup de retours à la ligne, donc en fait on les enlève tous, et euh, ça permet de réduire de quelques, quelques pourcents les, la taille d'un fichier HTML. Donc c'est assez simple. Euh, et la dernière optimisation qu'on fait, c'est on optimise le JavaScript en n'en mettant pas. Voilà. Euh, Bon, on va passer au benchmark. Du coup, je laisse Lucien présenter ça. Merci. Euh, du coup, on a voulu regarder un petit peu, euh, niveau perf, ce que ça donnait, et on a fait des comparaisons. Euh, donc la méthodologie, c'est qu'on a déployé euh, des calls CMS sur des, dans des containers. Euh, et ensuite, on a fait varier le déploiement pour, ch euh, pour chaque. Donc, on a fait trois euh, déploiements différents. Euh, et ensuite et en, après on a mesuré euh, les, les perfs avec un outil qui s'appelle AB, c'est Apache Benchmark. C'est euh, l'outil historique pour tester euh, du serveur. Euh, et il euh, euh, y a des options avec Apache Benchmark. Nous les options qu'on a, qu a choisies par défaut, c'est euh, de faire euh, requêter euh, 20 clients en même temps pendant 30 secondes. Et donc, euh, donc le premier déploiement c'est classique, euh, c'est comme un déploiement Django euh, d'une application Django. On va mettre une socket euh, UWSGI et puis on va faire parler euh, Nginx à cette socket euh, qui va pouvoir euh, lui, euh, lui se brancher avec Python. Euh, donc. Et ensuite on a testé, euh, on a testé avec AB euh, ce que ça donnait en faisant euh, plein de requêtes euh, sur euh, le l'URL rendu par cette, conf, cette config. Euh, ensuite, le deuxième déploiement, là on n'est pas intervenu sur le Nginx qu'on a laissé comme celui que vous avez vu juste avant. On est juste intervenu sur la solution Colt-CMS et on a juste ajouté un système de cache. On a utilisé Wagtail Cache euh, qui est un module Python pour euh, gérer le cache d'un projet Wagtail. Euh, et ensuite on a fait un test avec AB. Et là, et pour le troisième déploiement, là, on a fait le, notre déploiement standard, où du coup, notre déploiement standard va utiliser aussi une socket UWSGI, mais pour ne rendre cette fois que la partie admin, qui va permettre aux propriétaires du site internet d'accéder à une, à une interface pour pouvoir jouer avec son site, travailler sur son contenu, etc et donc et à chaque fois qu'il va travailler sur son contenu, ça va régénérer euh, le, le site rendu pour le client et c'est euh, ce, euh, le dossier qui contient ce site généré qui va être rendu directement par EngineX, et donc euh, sans passer par deux sockets ou quoi que ce soit. Et Donc pour les résultats, donc le premier résultat avec UWSGI euh, on a une moyenne de requêtes de, à 670 millisecondes en réponse, donc euh, 30 requêtes par seconde. Euh, en mettant un système de cache, là, on a un facteur 9. on fait une requête en 77 millisecondes, et donc on a un nombre de requêtes qui monte à 260 requêtes par seconde. Et nous, avec notre solution, euh, on arrive à un facteur 2000, avec une requête en 0,33 millisecondes et donc 6000 requêtes par seconde. Du coup, on est content. Ça marche. Et donc là, on va vous faire une démo et on va essayer de créer le site de la Pic.fr 2020 euh, devant vous pour pouvoir s'en servir l'année prochaine. Et donc pour ça... Euh, pour qu'on puisse générer des instances de notre solution rapidement, on a créé une solution en SaaS avec Ansible. Euh, bon, Ce n'est pas l'objet de, de la conf, mais euh, voilà. On, on a fait ça, donc euh, on, vous pouvez accéder euh, à la création d'instances via euh, try.coldcms.fr. En vous rendant dessus, vous allez avoir, euh, comme vous le voyez, deux, deux champs. Donc euh, une adresse et le nom de votre sous-domaine qui va être, être hébergé chez nous. Et donc là, euh, ça vous permet de lancer une instance. Vous avez le, votre identifiant qui s'affiche. Vous avez reçu aussi un mail avec euh, ben, le récapitulatif de tout ça. Et euh, le lien qui arrive, qui va vous permettre d'initialiser de, de, votre mot de passe pour accéder à votre interface admin et euh, commencer à jouer avec votre instance. Donc là, on va patienter un petit peu. Et j'espère... Oui, <rire> on va voir. Est-ce que euh, ça va pour l'instant <rire> J'imagine que oui. Il fait des mots Ben, j'espère pas. <rire> pour la petite histoire, on déploie ça avec euh, Enspawn Oui. Oui, euh, du coup, euh, pour les déploiements, on isole chaque instance euh, dans un end-spawn. Donc les gens qui ne savent pas ce que c'est n spawn alors en fait, c'est un système de container simple proposé par Systemd. Donc euh, c'est super chouette, je vous invite à aller voir, moi j'aime bien. Et euh, voilà, il n'y a pas besoin d'installer Docker, c'est déjà là dans la machine. Si vous avez un Linux Systemd, évidemment. Donc euh, voilà, la page... Vous pouvez du coup rentrer votre mot de passe et vous connecter. Donc ça c'est l'affichage la, de départ du site web. Et euh, le premier bouton que vous verrez, du coup, ce sera pour l'administrer, parce qu'il euh, n'y aura que ça. Et donc ça, c'est à quoi ressemble l'interface pour l'utilisateur, enfin pour le propriétaire du, du CMS, pour qu'il puisse modifier son contenu. Donc là, on est sur le, le, la modification de la page d'accueil, où on peut donc changer le titre, et on peut... Euh, ajouter euh, une image par exemple euh, au carrousel ouais. ou modifier euh, le, le carrousel existant. C'est ça tu On faire ça. Là. Ça Et voilà. Et du coup, bon, on ne l'a pas vu, mais euh, l'action qu'a effectué Hugo pour mettre à jour la page, ça a régénéré du coup euh, le, le site donc, euh, assez rapidement. Et il euh, n'y a pas besoin de restart Nginx, ni rien du tout. Ça se passe. Voilà, on a fini. Est-ce que vous avez des questions Mmh. Euh, Est-ce que tu as des chiffres une idée de -ce, ce que la compression amène une différence entre le fichier complet et le fichier optimisé euh, La question c'est de savoir euh, si euh, on a réussi à quantifier l'impact sur euh, la récupération euh, du, de la feuille de style euh, compressée et minimisée euh, et de faire euh, du coup, une diff entre... Euh, la récupération d'un CSS pas minifié, pas minimisé et euh, no, le nôtre. Et euh, non, on n'a pas, pas ces... On les a bah Oui, oui. oui. C est c est, fait, Bulma, CSS, par exemple, en minifié. Ça fait 200 kg, je crois. De même. Oui, on a, ben, on a pu, euh, en termes de chiffres, euh, effectivement, exemple, Bulma, c'est le framorce ce sur, sur quoi on s'appuie. Euh, quand on ne on on l'a euh, pas minifié, il a 221K avant compression. En compression, il a 186K en compression. Donc c'est pas énorme la, la différence. Alors que nous, du coup, ben, comme on, on trache pas mal de trucs, euh, après forcément, au plus on va utiliser le framework en ajoutant des, des composants, de nouveaux composants, au plus le CSS sera gros. Mais euh, l'intérêt, c'est qu'il soit optimisé, qu'il n'ait que ce qu'il utilise dedans et pas plus. Oui. Euh... Par rapport à ça, si euh, le, le côté purge est super intéressant, qu'est-ce si demain, je rajoute un bouton et que je dis que je ne sais pas ça, est bouton. Est-ce que le, le CSS, il reste tel quel, parce si qu'il y a et, et lourd hein, côté euh, CMS, et il est minifié pour publication, purgé est minifié pour publication, ou est-ce qu'il est fait une fois pour toutes, et est-ce qu'à ce moment-là, il va falloir que je modifie mon CSS Non, non, c'est vraiment... Euh... De, de notre côté, enfin, du côté du CMS il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout et euh, si euh, tu crées un nouveau bouton et que tu régénères il va prendre en compte euh, une nouvelle classe et euh, le rajouter du coup ça ne va pas être un souci, ça se régénère totalement oui si je comprends bien, à chaque fois qu'on édite une page on régénère une version statique du site ou est-ce qu'il est possible de faire quelques éditions et de cliquer sur publier par exemple pour explicitement demander... oui une mise en brouillon on va pas régénérer forcément le site parce que comme c'est une mise en brouillon ça va pas apparaître pour le client donc on va pas le régénérer pour ça et par contre oui à la publication là il va s'opérer le, le, le, la régénération ça passe par la de Wagtail oui c'est ça parce que Wagtail a des hooks pour absolument tous les mouvements qu'ils font côté, côté, bac, enfin, côté admin et, et si tu veux régénérer euh, explicitement la page, en fait là on a rajouté un petit bouton pour euh, voilà. Merci. Et, euh, et euh, bah d'ailleurs, dans les, les, les, les, les améliorations qu'on souhaite faire euh, sur col CMS euh, qui nous semblent le plus intéressant. Euh, c'est de faire un mappage euh, des pages qui seraient impactées par la modification qu'on est en train d'effectuer de euh, actuellement, de manière à ce que, euh, que ce ne soit pas l'entièreté du site qui se régénère à chaque fois, mais seulement les pages qu'il faut. Mais bon, ça c'est un, un travail un peu plus gros et plus conséquent. Mais euh, c'est en cours, on y pense. Oui. Vous avez un exemple un peu plus complet d'un site... le nôtre. On a celui de, de HBANG où du coup on a pu faire un peu plus de pages, mettre un petit peu de contenu où là on a du coup des exemples d'articles. Voilà, une page type blog avec des tags. Une page FAQ. Voilà. C'est le classique. Oui. Bon ben, merci à tous.